Je m'appelle Bertrand Cailly, hein, j'ai 34 ans et ça fait une douzaine d'années que je suis à la tête de la ferme du lycée agricole de nancy hein, Donc au, au port de Nancy, hein, on est vraiment dans une parcelle périurbaine. Hein, et donc on valorise 280 hectares de SAU avec deux blocs bien séparés, hein, 140 hectares en zone Natura 2000 où c'est plutôt de lagro sylvopastoralisme avec essentiellement du pâturage et de la fauche tardive. Et puis les 140 hectares restants, 90 hectares de surface fourragère, et puis une cinquantaine d'hectares de grande culture, dont une partie est gardée pour la consommation des animaux. On est plus une ferme d'élevage, puisqu'il y a 80 vaches laitières et à peu près 200 brebis pour valoriser les fourrages présents sur l'exploitation. Donc le, la particularité, c'est qu'on est parti d'un système, il y a une dizaine d'années, euh, d'un système relativement classique avec des rotations courtes, colza, blé, orges et puis euh, très peu d'utilisation du pâturage. Tout doucement, on a, on a réalisé une réelle transition, hein, tout en restant en, conventionnel, euh, en agriculture conventionnelle, où on est aujourd'hui sur un système euh, où on est en toute herbe pour les animaux. Euh, prairie temporaire en rotation avec des céréales, et euh, céréales à paille, Hein, comme on a besoin de paille pour les animaux, euh, avec des rotations très longues, nous sommes en non-labour depuis euh, 11 ans maintenant, et euh, donc que du semis simplifié, euh, pas du tout de, de retournement de sol, zéro sol nul l'hiver. Et, euh, et le but c'est vraiment d'aller vers une agriculture qui, qui dégage de la, valeur, de la valeur ajoutée sur son territoire, et donc pour parfaire euh, le système, on, on a décidé d'implanter de l'agroforesterie il y a euh, une petite dizaine d'années maintenant. Quoi.